je suis Dominique veillon perrin inspectrice de l'Éducation Nationale et l'objectif de cette vidéo est de vous parler de ce que serait un bon professeur des écoles, un professeur des écoles performant. Alors, quelle légitimité Moi, je tire la main d'une centaine d'inspections menées pendant 35 ans, dans toutes classes confondues. Euh, à l'école primaire, mais aussi au collège et parfois au lycée. Et je peux vous dire qu'il y a des invariants pour repérer le bon professeur des écoles. Et, et j'en ai rencontré et, euh, et ils sont en majorité, il faut le dire. Alors, qu'est-ce qu'un bon professeur des écoles Succinctement, un professeur qui sait prendre les élèves là où ils en sont à l'arrivée dans sa classe, qui a évalué leurs compétences et leur savoir-faire, pour les accompagner jusqu'au maximum. Des acquis à avoir et des compétences en fin d'année dans la classe attendue. Et qui détermine la manière de le faire. Succinctement, ça serait ça. Un élève, un professeur de CP qui prend ses élèves là où ils en sont, qui va accompagner ceux qui sont performants jusqu'à la lecture fluide, et après bien entendu, mais qui va se déterminer vers janvier, février, mais qui va aussi s'intéresser... Euh, plus précisément encore aux élèves qui ont des difficultés et qu'il va accompagner avec des divers, euh, organi diverses organisations pour qu'ils puissent apprendre à lire dans l'année. Donc, un professeur qui accompagne ses élèves selon leurs compétences et leur savoir-faire. C'est un professeur qui détermine un cadre, pose les règles fondamentales aussi. C'est un professeur qui mais le cadre pour que les élèves soient en sécurité, qui a de l'autorité et qui fait autorité. Il permet ainsi une relation, la contrepartie, très bienveillante avec les élèves et une certaine sérénité dans la classe. C'est un professeur, euh, en général, qui prépare activement sa classe et qui sait euh, faire passer ses savoirs qu'il a acquis, qui sont importants, en... Les, qui sait les transposer en savoir dans la classe en fonction des élèves qu'il reçoit. Transposition didactique impérative, efficace et qui permet encore une fois de repérer ce professeur plutôt performant. Enfin, il prend en compte euh, l'erreur de l'élève en... Euh, la laissant euh, sans, la fo sans focaliser, en prenant l'erreur pour ce qu'elle est, c'est-à-dire euh, euh, qui permet aussi parfois de progresser. Si je prends l'exemple, un exemple tout simple, un élève qui dit « il pleuvu » ou qui écrit « il pleuvu », eh bien, certains peuvent dire « c'est une erreur, hop, je la compte comme erreur » et le professeur performant, lui, il va dire « il, il pleuvu ». L'élève a vu qu'il s'agissait d'un passé simple, il ne connaît pas la forme pour le verbe « pleuvoir » de conjugaison du passé simple. Donc, il a un premier niveau d'acquisition de savoir et c'est à partir de ce premier niveau qu'on va pouvoir aider l'élève à passer au-dessus de son erreur et à la surmonter. Voilà, un bon professeur des écoles, c'est ce qu'il met en place il met en place aussi différentes formes d'intervention de, de, parce qu'il sait que certains élèves se sentent mieux dans un grand groupe, d'autres mieux dans petits groupes, certains dans tous les groupes qui fonctionnent. Et donc, il va varier les modes d'intervention, d'abord en fonction de la didactique, mais aussi en fonction, pour que ces élèves, à certains moments, se sentent vraiment très bien dans l'organisation et le groupe de la classe. Voilà. Je pense que, pour moi, un maître performant, c'est cela. Euh, et et j'espère que cette vidéo va vous aider à bien comprendre ce qu'est un bon professeur des écoles et à le devenir. Bon courage